Bonjour à vous, donc euh, aujourd'hui je vais vous apprendre comment télécharger une vidéo euh, sur Facebook. Euh, donc c'est très facile. Et, par exemple, là nous avons une vidéo euh, qu'on veut télécharger. Alors première chose à faire, on se met sur la vidéo, on clique droit, la souris, et on sélectionne Show Video URL. Okay. L'URL se présente, on clique dessus et on la copie. Okay. Copier l'URL. Copie. On ouvre une nouvelle fenêtre. On colle l'URL qu'on vient de, de copier. Donc, coller l'URL et y accéder. Voilà. Donc, une nouvelle page de la vidéo se présente. Alors là, ce qu'on va faire on va se présenter sur le lien ici l'url ok on supprime les trois w et on met à la place m basique m basique m b a s i c et on appuie sur entrée du clavier voilà voilà une nouvelle page, page se présente avec une petite vidéo ici on clique sur la vidéo pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre voilà la petite vidéo se présente là à partir de là ce qu'on va faire on va cliquer droit sur la souris et on sélectionne on choisit enregistrer la vidéo sous donc là on va l'enregistrer euh, dans notre bureau on va l'appeler ma vidéo vidéo facebook voilà enregistrer Hein, on va se rendre sur le bureau, et voilà, ma vidéo Facebook, qui est là. Voilà, c'est aussi famille, facile que ça. Que ça. Merci à les vous.